jaune vert orange rose violet c'est la vallée des couleurs histoire numéro trois il était une fois une nouvelle journée. Sous la lumière du soleil, un coq de village chante. Et sous la mer, quelqu'un n'a plus sommeil dans sa coquillage tente. C'est Matisse, l'hippocampe. Une fois réveillé, Matisse adore. Aller réveiller une amie qui dort encore. Alors Matisse glisse jusqu'à elle et dit Dors-tu, tortue Dors-tu, tortue Matisse, tu, -tu, -tu, -tu m'as réveillée, dit Ilan la tortue. Une fois réveillée, Ilan adore bouger et parler fort. À quoi je rêvais Je rêvais à quoi Aquatique, aquatoc, aquatique, tac, toc. Mais à quoi je rêvais Mais je rêvais à quoi Aquatique, aquatoc, aquatique, aquatique, tac, toc. Tique, et tac et toc. Oh Boum Aïe ouille, Tu m'écrabouille grogne Chayam le crabe. Moi, je préfère qu'on me chatouille. Tes chatouilles crie Camille la méduse, réveillée par tout ce bruit. Moi, le matin, j'adore chatouiller quelqu'un. Et Camille chatouille son ami le crabe. <rire> Mais soudain arrive Victor, le requin qui mord. Croc Zut Ils sont trop rapides pour moi. Je m'en vais ailleurs. Les quatre amis se sauvent en file indienne. Puis s'arrêtent. Mais... Qu'est-ce Que... C'est... Ouah Un château doré une sirène. Bonjour, je suis Lorraine la, la reine de l'eau. Mais non, tu n'es pas une reine. Tu n'as pas de couronne. Si je suis une reine, je suis une sirène. J'ai un château doré, mi fa sola. Sirène, sirène. est-ce que tu as un super-pouvoir Oui, oui, oui Quand mes mots deviennent durs, je ne veux pas que ça dure. Abracadabra, je m'adoucis, sirène Je stoppe mes paroles sèches. Mes mots deviennent rigolos Ouais, c'est trop cool, les mots rigolos. Sirène, Lorraine, pourquoi Pourquoi tu deviens dure, sèche Parce que le monde est sérieux, pas rigolo. Quand je sors de la mer, euh, de mon château, les gens c'est souvent méchants. Il se moque en souriant. Ça fait taire ma joie. Je perds ma vraie voix. On n'est pas gentil quand on n'est pas compris. Mais moi, ce monstre en moi, je lui dis de l'air. Moi, je calme mes nerfs. Sirène, Lorraine, pourquoi, pourquoi tu calmes tes nerfs? Parce que quand je suis cool, cool, pour de vrai mes mots rigolent, j'invente des sons cool, cool, la méchanceté s'envole. Quand je chante pour m'amuser, le méchant en moi se tait. Méchanceté Méchanceté Oh J'ai envie de vous inviter dans mon pays-royaume. Qui me suit Moi Moi Moi Moi On va au, au pays où t'as l'envie d'être gentil. Talent T'as l'envie Zut de Flûte ça alors Il n'y a rien ici. Mais... Il est vide ton pays-royaume, sirène Lorraine. C'est normal, c'est mon jardin secret. Il se crée quand j'imagine un air. C'est mon pays-royaume imaginaire. Je vais vous montrer. Les sons qu'on invente font pousser des plantes. Ils sont comme des petites blagues. Pousse, pousse, graines d'algues. Lorraine a fait pousser des algues. Maintenant, chacun va chanter à son tour. Quand j'avance, je glisse. Quand je danse, je suis Matisse. Ma vie déménage au his. Vive la plage, les feux d'artifice. Matisse a fait pousser du cassis. Oh, le soleil se lève. Oh, j'ai sommeil, je rêve. L'eau, c'est bleu, le sable. L'océan, le sable blanc. Ilan a fait pousser des groseilles. Je n'ai pas de pinceau, mais des pinceaux dans l'eau. Je dessine des petits ronds, des pois, des ronds, des poivrons. Chaya m'a fait pousser des petits ronds poivrons. Un bébé, c'est tout rose. Ça sent bon comme une rose. Un bébé, ça fait des crottes. Ça mange du lait et puis ça rôte. Camille a fait pousser une rose et une crotte de carotte. Oh Victor approche oh, Mais les amis continuent de s'amuser. Je sens qu'ils n'ont pas peur à l'intérieur alors je m'en vais ailleurs. C'est la fin, les enfants. À bientôt pour d'autres histoires. Croc, croc, croc, croc, croc. Beurk, une crotte-carotte